Salut Aujourd'hui, j'ai envie de faire un maquillage avec une palette que j'ai encore jamais utilisée toute seule. J'ai déjà utilisé en combinaison avec d'autres palettes, mais jamais seule. Et cette palette, c'est la Mercury Retrograde de chez Huda Beauty, qui ressemble à ceci. Attention, elle est magnifique. Je ne vais pas vous faire des swatches de tous les fards, vous pouvez déjà en trouver euh, en ligne dans d'autres euh, vidéos, mais sachez que tous les irisés, euh, pailletés, etc. sont magnifiques, avec des reflets incroyables. Et donc aujourd'hui, j'ai envie de faire un maquillage dans les tons un peu rose, comme ça, donc je pense que je vais utiliser ces deux teintes-là, et puis une autre teinte rose un peu plus claire, je verrai... Au fur et à mesure, et j'ai envie de faire une forme de Halo Eye, donc vous savez du euh, brillant au milieu et un peu plus foncé sur euh, les extrémités, donc interne et externe de la paupière. On va commencer tout de suite puisque j'ai déjà euh, fait mon teint hors caméra, d'ailleurs je suis plutôt contente de ce que ça rend. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je suis assez contente. Je vais mettre tous les produits que j'ai utilisés pour faire mon teint euh, dans la barre d'infos, comme d'habitude. Euh, tous les produits que je vais utiliser pendant la vidéo aussi, ils sont listés dans la barre d'infos. Euh, comme ça, si vous voulez retrouver quelque chose, allez voir ou quoi. Vous avez toutes les infos disponibles. Et donc, euh, j'ai mis de la base à paupières. Cette fois-ci, je pas oublié. Et on va commencer tout de suite avec la couleur la plus foncée que je vais utiliser, je pense, qui va être ce euh, violet-là s'appelle hot mess et je vais l'appliquer Toujours pas laver mes pinceaux bien sûr vous vous en doutez le choix reste limité mais je vais l'appliquer avec un pinceau comme ça voilà pas trop gros pour pouvoir être assez précise Donc je le mets dans le coin externe en remontant un peu, mais sans trop m'étaler. Je pense que pour l'instant, je vais partir sur une forme plutôt ronde sur euh, l'extérieur. Puis je verrai si j'ai envie de faire quelque chose de plus allongé. Et je vais venir mettre la même couleur dans le coin interne. Plutôt dans la partie interne de la paupière, pas pile-poil le coin interne. Là, je viendrai mettre quelque chose d'un peu plus lumineux, comme d'habitude. Et par contre, de ce côté-ci, j'essaye de ne pas trop remonter dans mon creux. Là, je suis un petit peu remontée pour que ça se voit, mais là, j'essaye de ne pas trop remonter. Voilà, je pense que je vais rester comme ça pour l'instant puisqu'ensuite je vais venir dégrader avec une couleur un peu plus claire avant de mettre la teinte lumineuse que je mettrai au milieu. Donc comme deuxième couleur pour faire ma transition vers quelque chose d'un petit peu plus clair, je vais prendre cette couleur-ci qui s'appelle Off Balance, qui est un vieux rose très joli. Donc, Je garde le même pinceau, je l'ai essuyé sur la serviette éponge que j'ai devant moi. Hop, et je vais venir le poser. Alors là, il ne va pas y en avoir beaucoup, beaucoup. Je le mets vraiment à la limite en dépassant un tout petit peu. Sur la teinte que je viens de poser, le violet un peu plus foncé. Et je fais pareil dans euh, le côté interne. Et donc là je pense que je vais venir avec un côté du, point, du pinceau puis l'autre reprendre ma teinte plus foncée de tout à l'heure Pour venir réintensifier un petit peu vraiment juste l'extérieur et l'intérieur Et puis la teinte un peu plus claire voilà, Pour vraiment avoir le contraste entre les deux et puis avec un pinceau estompeur, bon là j'en ai plus que des gros, dans l'idéal il m'en aurait fallu un plus petit, donc je prends le pinceau estompeur que j'ai, mais alors je vais faire vraiment tout tout doucement et je vais venir faire des petits mouvements de frottement vraiment juste à la transition entre les deux couleurs. Pour justement faire une jolie transition. Donc j'ai fait le deuxième œil. je suis venue aussi euh, remplir juste au-dessus du creux avec la couleur euh, la plus claire, histoire que les deux parties euh, se touchent, mais je trouve que c'est pas assez euh, foncé dans le coin externe. Donc en fait je vais venir prendre la couleur la plus foncée de la palette, qui est ce violet très très foncé qui s'appelle Vortex, avec un petit pinceau, crayon, assez précis et je vais venir vraiment juste intensifier le coin externe mais de manière assez précise Voilà c'est déjà un peu mieux je trouve... ça donne un petit peu plus d'intensité, vous voyez que par rapport à l'autre côté que j'ai pas encore fait, je préfère, je vais en mettre un tout petit point aussi du côté interne. Et pour le phare lumineux que je vais mettre au milieu, je vais prendre cette teinte là qui est un petit peu duochrome rose doré et qui s'appelle Supernova. Je vais la prendre avec mon doigt. Ah, regardez ça Je viens la poser juste au milieu avec mon doigt. Cette teinte est absolument magnifique. Et je vais venir reprendre mon pinceau estompeur. Et je vais frotter très légèrement sur les extrémités de là où j'ai posé le fard lumineux. Faut pas que ça fasse une grosse barre lumineuse mat. Et venir fondre avec les fards que j'avais posés avant. Tous les fards se fondent super bien. sont très pigmentés. Euh, J'ai eu aucune chute du tout. C'est vraiment top top top. C'est la deuxième palette euh, Huda Beauty que, euh, que je teste. J'en ai une. C'est une petite palette de 9 fards qui était la, dans la collection euh, de pierres précieuses, c'est la verte, la Emerald Obsessions. J'avais été un peu moins convaincue euh, par euh, la formule. Les fards étaient très jolis, mais je les trouvais pas très pigmentés. Et ils se mélangeaient pas très bien les uns avec les autres. Il faudrait peut-être que je réessaye, puisque ça fait un bon moment que je n'ai pas utilisé celle-ci. J'aime beaucoup ce que ça donne. Avec ce phare lumineux, ça fait vraiment hop, de la lumière en plein milieu de la paupière. J'ai envie d'en rajouter un petit peu. Et sur le ras de cils inférieur, je vais reporter exactement les mêmes couleurs. Euh, donc je vais faire le halo aussi. Donc je vais mettre le violet très foncé, le violet un peu moins foncé, le rose. Et le lumineux au milieu, et pareil dans l'autre sens, euh, en miroir, jusqu'au coin interne. Je vais faire ça hors caméra parce que c'est pas très très intéressant et j'ai besoin de me rapprocher un petit peu de mon miroir, histoire de pas faire euh, n'importe quoi. Donc je vous rejoins tout de suite. Et voilà ce que ça donne pour le ras de cils inférieur. J'ai aussi ensuite euh, repris mon pinceau estompeur avec la teinte rose la plus claire. Pour faire les extrémités et bien rejoindre ici entre le haut et le bas donc j'ai estompé un petit peu voilà maintenant dans mon coin interne histoire d'illuminer un tout petit peu je vais prendre bon un tout petit pinceau et je vais venir prendre la teinte cosmique ici qui est un rose lumineux très très clair Il va venir, j'espère, illuminer quand même un tout petit peu mon coin interne. Oui, c'est très joli tout ça. Bah Oui, il est très joli ce petit cosmique. Et ensuite, j'ai envie de faire un liner, mais pas un liner classique noir ou marron. J'ai envie de rester un peu dans les teintes que j'ai utilisées. Donc je pense que je vais prendre un liner de chez Glissen Cosmetics. Donc ça, c'est une palette que j'ai créée moi-même. Vous pouvez prendre neuf euh, liners, euh, wet liners. Donc c'est des liners, vous voyez là, c'est sec. Et vous les mouillez avec de l'eau, vous frottez avec votre pinceau. Et puis ça devient euh, liquide. Et comme ça, vous pouvez tracer votre liner. Et donc j'ai envie de prendre cette teinte-là pour venir tracer un trait de liner, vraiment juste au ras des cils. Donc je vais prendre un pinceau liner, vous voyez que j'ai commencé à avoir une petite collection plutôt pas mal, sachant qu'ils ne sont pas tous là parce qu'il y en a qui sont sales évidemment. Allez, je vais prendre celui-là, jamais testé. Il est très très long, il est un petit peu épais et très très long, donc je pense que pour faire un trait tout du long, ça peut être pas mal. Puis comme ça, ça me fait l'occasion de le tester. C'est la référence W3 de chez Glyssen Cosmetics. Donc vous voyez, j'ai un petit pot avec de l'eau. Je viens mouiller mon pinceau. C'est comme faire de la peinture à l'eau, en fait. Et puis là, je prends mon liner et hop, je viens frotter. si nécessaire, je remettrai de l'eau. Je vais remettre de l'eau. Voilà, jusqu'à ce que bah, ce soit bien mouillé et que j'ai une consistance euh, pas trop liquide et pas trop euh, pâteuse non plus. Bon, je vais essayer comme ça. Et donc ensuite, bah, c'est comme un liner normal. Hein. Je viens l'opposer le long des cils. C'est sympa, ça rappelle en fait euh, Bon il se voit pas énormément Mais ça rappelle la couleur lumineuse que j'ai mise euh, au dessus Donc euh, là là tout de suite je sais plus quel est le nom de ce, ce petit liner C'est les liners où il y a deux, euh, deux couleurs dans un seul pan Mais je vous le mettrai euh, dans la description Voilà, Donc, ça fait une petite touche Sympa je trouve voilà, j'ai fait le liner sur le deuxième œil et j'en ai profité pour mettre du crayon en muqueuse, donc du noir de chez Colourpop en muqueuse supérieure, et un crayon de chez Beauty Bay, un rose pastel dans la teinte Cotton Candy en muqueuse inférieure. Et comme mascara, je vais en tester un nouveau que j'avais très envie de tester, c'est un de chez Benefit, c'est le Bad Girl Bank. C'est que c'est le mascara préféré de Angelica Nykvist, qui est une youtubeuse suédoise que je suis et que j'aime beaucoup. Et donc à force de l'entendre parler, bah, j'ai eu envie de le tester, parce que j'ai déjà testé un autre mascara de chez Benefit que j'aime énormément, c'est le The Real Magnet. Vous l'avez sûrement déjà vu si vous avez regardé d'autres vidéos sur ma chaîne. Et donc j'ai envie de tester celui-ci aussi, parce qu'apparemment il est vraiment très très chouette. Donc on va bien voir. Donc là je vais me recourber les cils. Il faut bien le faire à la base des cils, et puis après, laisser partir un petit peu les cils une ou deux fois pour recourber à différents endroits sur la longueur des cils, et pas juste bah, à la base ou alors au milieu, si vous avez pris au milieu que ce soit bien recourbé un peu euh, un peu partout donc c'est une brosse très très fine avec des petits picots plastiques comme ça qui est, ah oui, qui est très très souple donc on va voir ce que ça donne oui, il sépare très bien les, les cils en même temps avec tous ces tout petits picots c'est pas étonnant Ça fait un petit peu des paquets quand même. Ah, séparez-vous. Effectivement, il fait. Alors, enfin, je ne sais plus quelles sont ses promesses particulièrement. Mais pour moi, il sépare les cils. Bon, il les met un petit peu en paquet, mais assez séparés. Il les allonge. je fais quelques petites tâches. Là, sur ma paupière, euh, au-dessus et en dessous, je viendrai les enlever quand elles seront qu sèches. Bon, ça tient pas du tout bien la courbure. Et comme j'ai mis... Il y en a beaucoup qui s'est mis d'un coup. Donc les cils sont tout de suite euh, retombés. Là, bah, on... je n'arrive pas à vous les montrer très très bien. Bon, on voit quand même l'effet. Là, c'est plus noir que sur cet œil là forcément. Mais moi, je vois... Comme ils sont en train de retomber, je vois un petit peu le fait que c'est sombre juste au-dessus de mon œil. Voilà ce que ça donne. J'ai essayé d'en rajouter une deuxième couche juste sur la partie externe. Mais bon, ça ne les recourbe pas assez, je trouve, pour que ça se voit vraiment. Je sais pas, c'est la première utilisation. Je suis pas forcément convaincue. Après cette première utilisation, je préfère le The Real Magnet de Benefit. Et j'en préfère d'autres dans d'autres marques. Mais à voir, à voir ce que ça, ce que ça peut donner à l'usage, je sais pas, on verra, bon après c'est pas un mascara horrible non plus. Et sur les lèvres, j'ai envie de tester aussi ce nouveau euh, rouge à lèvres, c'est quoi, c'est un rouge à lèvres liquide Je sais même pas. C'est les Super Stay Vinyl Ink de chez Maybelline, que j'ai acheté aussi quand j'étais à Londres, parce qu'il y avait une promo sur Maybelline. Et donc, j'ai pas encore testé celui-ci, il est dans la teinte 10 Lippy. Et puis, je vais mettre un crayon à lèvres, je vais voir, je vais tester sur ma main pour voir quelle est la couleur la plus appropriée. J'hésite entre Good and Plenty et Starship, les crayons à lèvres de chez Colourpop. Donc, là, ici, en bas, j'y arrive. En bas, vous avez le Starship, donc qui est clairement trop clair. Ensuite, en haut, vous avez le Good and Plenty. Mais en fait j'en ai un encore plus foncé, de, il me semble, de chez Colourpop. Je vais aller tester ça. Bon, j'ai testé euh, plein de crimes lèvres, comme vous pouvez voir. Et euh, les deux qui s'en approchent le plus, à mon avis, c'est alors euh, celui-ci, donc qui est le Dazone, et sinon bah, le Good and Plenty que j'avais mis au début et qui est celui-ci là, la grande ligne. Et je pense que je vais partir plutôt sur le Dazzle. Bon, je vais faire ça hors caméra parce que sinon, vous allez rien y voir. Parce que enfin, soit moi, j'y vois rien, je fais n'importe quoi. Soit je me rapproche de mon miroir et c'est vous qui voyez rien. Voilà, beaucoup plus simple pour tout le monde. C'est magnifique, n'est-ce pas Et donc ce Vinyl Ink avec un petit applicateur comme ça. Je vais essayer de le faire pour que vous voyez quand même quelque chose hum, très joli alors c'est marrant ça sent quelque chose mais ça sent pas euh, la plupart des rouges à lèvres ou des hum, rouges à lèvres liquides etc., ça sent genre le caramel ou des trucs comme ça mais là ça sent pas ça et du coup j'ai du mal à retrouver ce que ça sent ah je l'ai mis sur mon nez c'est malin ça sent une odeur un peu, un peu sucrée. Je trouve que ça rend plutôt bien. J'ai les lèvres assez gercées en ce moment, toujours. Et ça marque pas du tout. Ça marque pas du tout. Et j'ai l'impression qu'il sèche et que potentiellement il reste mat après, alors je sais plus, bon je ne me suis pas renseignée, il y a, il y a, ça a fait un petit peu le buzz euh, ces derniers mois, il y a des tas de gens qui l'ont essayé, enfin qui ont essayé toutes les différentes couleurs, etc. Mais j'aime beaucoup celui-ci, ça fait euh, un rose qui tire un peu sur, euh, sur du violet, légèrement, et ben voilà pour ce look, aujourd'hui. Ça fait look de Saint-Valentin, puisque c'est bientôt la période et qu'on est dans les roses, etc. On va dire que c'est un look de Saint-Valentin. Ça attirera peut-être plus de monde pour venir voir la vidéo, qui sait En tout cas, ben moi, ça me fait plaisir de reprendre les vidéos comme ça avec vous. Euh, donc n'hésitez pas à me dire si euh, ce genre de look euh, vous plaît dans les commentaires, ce que vous aimeriez voir euh, sur la chaîne. Et puis... N'hésitez pas non plus à liker la vidéo parce que ça fait plaisir et ça peut aider aussi à ce que d'autres personnes viennent, viennent la voir. Et moi je vous dis à bientôt